Bonjour tout le monde c'est Madi, j'espère que vous allez bien en ce début de semaine, on est aujourd'hui le 1er août et donc eh bien, je vais vous faire quelques tirages, alors je vais en faire plusieurs que je vais poster plus tard dans la semaine pour pas que vous les ayez tous en même temps, généralement je choisis des jours comme ça où je me sens bien, où il euh, y a l'énergie qui est plutôt en hausse. Et puis, donc là, je vous fais des tirages. Donc, merci beaucoup pour vos messages, vos commentaires, vos messages de soutien. Puisque vous savez que perdre un animal, c'est vraiment difficile. Et je n'échappe pas à la règle. C'est vraiment pas facile. Voilà, donc je suis avec. Donc, c'est vrai que vos messages me font beaucoup de bien. Merci beaucoup. Vous êtes vraiment super. Hein. Vous êtes non seulement vraiment super gentil. Mais en plus, vous me faites des remarques très, très pertinentes. Donc, je dirais que j'ai une communauté vraiment éveillée. Hein. Merci beaucoup. Voilà, donc je vais continuer à être là pour vous. Et donc aujourd'hui, eh bien, plutôt cette nuit, j'ai fait un rêve. Ah oui, encore un. Alors cette fois, c'était pas euh, Caligula. Non, c'était euh, Donald. J'y rêvais de Donald. Alors, euh, en tout bien, tout honneur, hein, <rire> j'allais simplement lui rendre visite à son bureau. Alors, ne me demandez pas pourquoi. Je devais lui demander un truc. Et je sais que c'était euh, en fait euh, la personne à qui demander parce qu'il avait une position de très haute autorité, voilà. Et dans, dans, dans mon rêve, il était président, hein. il avait en tout cas le, le statut de président. Bon. Donc il euh, y a des choses qui bougent aux États-Unis, vous le savez peut-être. Il euh, y a beaucoup de, de bagarres là-bas, il hein. y, a, y a beaucoup de d'opposition on va dire par rapport à Joe, d'ailleurs il faudra que je fasse un tirage sur Joe parce qu'il y a des aspects astrologiques qui sont vraiment pas bons du tout pour lui, je, je regarderai après, hein. ce sera un autre tirage, je vous en parlerai, et donc ça bouge beaucoup, et puis surtout, surtout, il y a ce qu'on appelle les mid-termes, alors les mid-termes ou les mi-mandats, les élections de mi mandat qui ont lieu en début novembre, le 8 novembre 2022, c'est en fait l'élection... De, des sièges pour les sièges de la Chambre des représentants. C'est un peu l'équivalent euh, de l'Assemblée nationale chez nous. Donc il va y avoir une élection des personnes qui siègent dans la Chambre des représentants. Et également pour euh, 35% des sièges du Sénat. Voilà. Donc euh, ça peut être intéressant. Donc c'est vraiment une élection on va dire partielle. Hein. Et donc si le, le parti républicain, eh bien, a la majorité. Euh, à la chambre des représentants et à la chambre des Sénats, en tout cas pour les 35% des sièges, eh bien euh, ça peut évidemment asseoir davantage le pouvoir de Donald, parce que vous, vous savez qu'en fait l'armée est pour lui là-bas, et donc il, il gouverne quelque part en sous-main. Mais là, euh, actuellement, il n'a pas la, la majorité dans la, la chambre des représentants et au siège des Sénats. Donc c'est vrai que c'est plus difficile pour lui. Donc, on va regarder si la donne peut changer, ce qui lui permettrait de retrouver une assise républicaine et, euh, et encore une fois, de, de gouverner euh, en intergrande, comme on dit, c'est-à-dire en, en sous-main, euh, un, un petit peu de façon euh, cachée, mais de, très, très efficace quand même, hein, par personne interposée. Voilà. Alors, ces fameuses élections, est-ce qu'elles vont changer la donne pour Donald Alors, on a une reine de coupe qui intervient. Je ne sais pas pourquoi... Il y a un jugement, donc il y a une femme ici qui intervient dans l'histoire, je ne sais pas trop ce qu'elle vient faire là, ok. Alors, étant donné qu'il va à mon avis y avoir des changements pour Joe, il est possible qu'il y ait une femme qui soit noter, nommée à sa place. Ça c'est expliquer pourquoi j'ai une femme dans l'histoire, en tout cas il y en a une qui intervient, Bon, on verra après, hein. ça sera l'objet d'un autre tirage. Alors on va rester sur le, les mi termes est-ce que, donc le, on va dire, euh, le parti républicain va avoir la majorité hein, En gros, c'est ça la question. Hein, à ces fameuses élections. Donc là, on a des choses qui se rééquilibrent. On a une harmonie. On a des choses, effectivement, qui sont à l'étude, en projet. Ah, le soleil Écoutez, le soleil, c'est oui. Le soleil, c'est un oui. C'est euh, effectivement la victoire. Donc, on a bien un rééquilibrage au niveau des, des sièges, des votes, et qui va, à mon avis, dans le bon sens, puisque ici, on a une, une harmonie. Alors, c'est aussi la tempérance, c'est aussi une belle carte. Hein. C'est donc une bonne nouvelle. Bon, pour moi, c'est oui. On va, on va quand même recouvrir, si vous voulez bien. En pensant à Donald hein, qui, da, qui a dit d'ailleurs qu'il voulait se représenter en 2024 hein. Enfin bon Alors le roi d'épée, bah, ça peut être euh, lui Normalement je sors plutôt cette carte là Pour le roi de l'Est, hein, c'est vrai Mais euh, On peut considérer que c'est euh, Que c'est Donald ici Ok Là on a le peuple qui souffre Ouais Et qui peut intervenir dans l'histoire Évidemment, donc il y a bien des gens Qui ne sont pas satisfaits du tout actuellement euh, du mandat de Joe, puisqu'il y a des gens qui, encore une fois, qui sont dans le dénuement ici, les familles, et qui espèrent ici euh, à une amélioration. Hein. Donc, en fait, je dirais qu'il y a des gens qui sont en train de réfléchir, voyez. Le, ça, c'est un peu la, la formation et l'apprentissage, mais on peut on considérer également que c'est les gens qui vont aller voter. Hein. Bon, Alors, ici, effectivement, il y a, normalement, ça, c'est une proposition, une invitation. D'accord Donc, il va y avoir une campagne, hein. ça c'est clair. Bah Et j'ai satisfaction, hein. j'ai satisfaction ici. Et bien, changement. Il y a bien un changement, effectivement. Donc, s'il y a changement, c'est qu'il euh, y a euh, redistribution des sièges. Et plutôt pour Donald. Donc, on va regarder si Donald va être satisfait. Voilà, on va poser la question. Alors, la prêtresse. Donc, ça, c'est des choses qu'il sait. Hein. Mais c'est aussi une carte de sagesse. On ne nous dit pas tout, donc il y a des informations qu'il a. C'est la carte un peu du secret avec la Lune. Alors, il y a une déception d'une certaine façon, mais il est là. Alors, là, on a deux deux coupes qui sont debout et trois coupes qui sont euh, renversées. Par contre, on peut considérer qu'il a encore deux années. Ça, on peut considérer que les deux, les deux coupes, c'est les deux années encore pendant lesquelles il n'aura pas le pouvoir, et il est en train de regarder vers les deux coupes. Pour moi, c'est dans les deux ans, là. Bon, Donc, je dirais qu'en fait, c'est plutôt par rapport à ce qui se passe actuellement, où il y a encore des choses qu'il n'arrive pas à faire. Et puis, ça peut être aussi le fait qu'on lui mette des bâtons dans les roues. Hein, c'est Vous savez, hein, actuellement, bah, oui, bah euh, il a affaire à forte partie. Alors, je vais essayer de revenir sur les mid-term quand même. Ouais, vous voyez, c'est les oppositions. Ça va pas être si facile que ça, mais j'ai quand même le succès. Mais je dirais que d'ici là, euh, il va vraiment avoir des bâtons qui vont être mis dans, dans les roues, comme on dit, de façon à le contrer son action, à contrer son influence. Ça, c'est sûr. Bon, il va y avoir une riposte, hein, de toute façon. Ça, c'est clair. Voilà, il va se mettre aussi un peu en campagne. Enfin, bon, il est plus ou moins. Hein. Mais euh, bon, il va, il va y retourner, on va dire. De nouveau. Hein il y a des choses qui vont vraiment bouger pour lui. Ouais, le pape, hein, il sort en pape, hein, donc euh, un homme sage. Alors, on est pour ou contre, hein, bon, peu importe. Mais euh, je dirais que personnellement, moi, je suis plutôt pour, puisqu'il se bat euh, pour, euh, plutôt contre le... Le, le nom que vous connaissez est pour, euh, voilà, contre le, la pique-pique. Hein, donc, euh, c'est clair que je suis pour lui. Voilà. Que j'aime ou pas le personnage, ce n'est pas le problème. Je regarde ses actions et ses actions parlent pour lui. Bon, bah, écoutez, il sort en pape. Hein. Donc, plutôt l'homme qui rassemble, l'homme sage, l'homme qui a aussi, vous voyez, une certaine idée euh, au niveau des valeurs morales et certaines idées religieuses. J'avais envie de dire. Il est chrétien, d'ailleurs, lui. Hein. Et ça, c'est important, ça hein. expliquerait pourquoi est-ce qu'il sort en, en pape. Parce qu'il a des valeurs morales. Oui. Ce qui, évidemment, ne plaît pas aux hommes. Bon, bah, impératrice, oui. Ça, c'est le peuple, éventuellement, le peuple américain. Chevalier de coupe. Bah, moi, je vois satisfaction. Hein. Alors, il y a une femme ici qui ne va pas être contente. C'est elle qui a les yeux bandés, là. Ça peut être la Nancy ou. Euh, comment s'appelle l'autre Kalama euh, Kamala, je ne sais plus, excusez-moi, je me souviens plus de son prénom enfin bref vous voyez qui c'est, il y en a une des deux là qui est un peu dans une impasse voilà bon moi je vois satisfaction pour Donald et une femme qui va être dans une impasse c'est elle hein, parce que j'ai sorti cette carte là juste après celle-ci par contre pour Donald, vous voyez, hop, il lève la coupe donc c'est plutôt une bonne carte pour lui c'est aussi en fait la carte de, de, de l'idéal, cette carte-là. Donc ça veut dire aussi que le, le peuple américain euh, met beaucoup ses espoirs dans, dans les valeurs représentées par Donald. Euh, voilà, c'est ça en fait. Hein. C'est vraiment l'idéal. Il ne nous en faudrait rien comme ça en France aussi. Hein. bah écoutez, oui. Hein. Donc euh, pour moi, il va y avoir ici. Alors, il y a des, plusieurs possibilités pour lui. Donc on va considérer que c'est les possibilités pour euh, asseoir euh, son autorité, donc des gens qui vont se rallier à, à lui, je pense. Ouais, bon pour l'instant il peut pas. Alors attendez, je réfléchis. J'allais dire il peut pas gouverner. Non c'est pas ça parce qu'il y a encore une autre femme là, destiment. Donc il y, a, il y a deux femmes en position difficile parce que chaque fois que je sors une mauvaise carte derrière j'ai une femme. Hein, donc faut que je fasse attention de bien allouer cette carte là à la bonne personne, je pensais que c'était euh, Donald mais non, c'est pas lui c'est une autre femme, donc il y a deux femmes qui vont être dans des positions difficiles voilà, donc si elles sont dans des positions difficiles, c'est que euh, Donald il a il a, il a gain de cause là. Il y, a, il y a des gens, vous voyez il y a le feu sacré, il y a euh, des espèces de, de perles de cristal il y a un arc-en-ciel, il y a la paix ah, la paix qui peut être aussi euh, ramenée en tout cas, il peut y avoir une trêve si, euh, si, si quelque part si euh, Donald il a de nouveau le pouvoir en sous-main. D'ailleurs, on va regarder tout de suite par rapport à Joe. Donc moi, je dirais oui, malgré les oppositions, euh, parce qu'on va lui mettre beaucoup de bâtons dans les roues d'ici novembre, c'est sûr. Hein, eh bien, je dirais qu'il va y avoir euh, effectivement victoire pour son parti. Voilà. Et qu'il y a deux femmes qui vont être dans des positions difficiles. Donc, on va regarder tout de suite Joe, parce que finalement, ça fait partie aussi du tirage. Donc, alors, je vais reposer la question, comme dit précédemment. Alors, en lieu de me concentrer vraiment sur Joe, comme, comme je vous l'ai expliqué, il est hors sol. Je vais essayer plutôt de regarder un peu autour de lui. Voilà, ce sera peut-être plus facile pour voir ce qui va arriver le concernant. Alors, j'ai l'impératrice qui se met en route. Donc il y a bien des histoires de femmes, hein, si je puis dire, qui gravitent autour de lui. Quelqu'un qui va obtenir satisfaction. Donc on va regarder hein, s'il n'y a pas une femme qui justement va prendre le pouvoir, en tout cas va exercer la, la, la présidence, hein, parce que euh, il est pour une raison ou pour une autre, Joe va perdre le pouvoir. Alors, ah bah tiens, cette fois, il sort. Alors, <rire> de coupe. Comme quoi, hein, il faut vraiment tourner parfois autour. Hein. Voilà, alors, si on considère que c'est lui, ici, on a bien quelqu'un qui attend la place, on va dire. Hein. Il y a beaucoup d'opposition, donc toujours par rapport à Joe, et il y a, euh, en fait, euh, la tempérance, donc il va y avoir un compromis qui va être trouvé. Donc, on va mettre les cartes comme ça pour éviter justement la foire d'empoigne. Voilà. Donc là, il y en a un qui est vraiment définitivement, euh, comme je l'ai dit, hein, qui est mis hors de combat. Là, c'est souffrance, désillusion, déception, enfin fait, tout ce qu'on veut. Là, il y a bien satisfaction. Donc, une femme qui accède au pouvoir et qui sait. Et on la retrouve ici, la reine de bâton. Donc, une femme qui a, euh, on va dire, une certaine autorité, une certaine poigne Quelqu'un euh, qui n'est pas forcément facile, hein, puisqu'elle a le pouvoir euh, de commandement, le bâton de commandement. Donc voilà, une femme souveraine avec l'élément feu. Donc je dirais que c'est vraiment quelqu'un avec une forte personnalité. Il y a des nuages derrière elle. Donc moi, je suis l'impression que cette femme-là, elle ne va pas avoir éventuellement hum, comment dire, tout l'accord ou tout le soutien qu'elle aimerait avoir. Puisque c'est plutôt une femme de combat. Ouais. Donc, une femme ambitieuse qui va effectivement prendre la place. Voici que c'est une femme qui est bien habillée, qui a de l'argent. Enfin, euh, voilà, elle a, a une un espèce d'oiseau d'apparat sur le, la manche. Donc, c'est vraiment une femme qui est sûre d'elle. Mais, euh, quelque part, j'ai l'impression que ça ne va pas être aussi facile qu'elle le pense. On va re-regarder encore par là. Et par là. Voilà, bon, bah écoutez, il est obligé de renoncer. Hein. Là, il y a un renoncement, il n'en peut plus. Et là, elle, en fait, elle attend ça depuis longtemps. Donc, il y a, il y a bien une femme qui va, à mon avis, succéder. Et encore une fois, hein, donc, vous voyez, en fait, c'est l'aveuglement. Donc, il n'est plus en état de prendre les décisions, là. Il s'enferme lui-même dans, dans une espèce de cercle parce qu'il n'est plus capable de voir la réalité. Ce qui fait qu'il a les mains liées. Donc, il peut pas prendre les décisions qu'il faudrait. Et ici, les amoureux. Donc, il va y avoir aussi éventuellement une, une alliance, là, ou une association. Alors, si ça se trouve, cette carte-là montre simplement que c'est la vice-présidente. Hein. Puisque c'est un homme qui l'a la porte au sommet, donc éventuellement ça peut être aussi lui ou quelqu'un d'autre, mais il y a un homme qui la porte au sommet, qui la porte au pouvoir. Donc je dis pourquoi je dis c'est Joe parce que euh, il est, je, je pense que c'est la vice-présidente parce que c'est un homme qui l'a, euh, qui l'avait déjà préparé au pouvoir quelque part. Donc ça, ça peut être effectivement la, la vice-présidente. Hein. Oui, tout à fait. Ce qui serait logique, hein, puisqu'elle est, est appelée à accéder. Voilà. On retrouve encore les histoires de yeux bandés. Hein, donc il y, y a bien un problème hein, de ne pas voir la réalité par rapport à Joe. Et voilà, donc là, on a un jugement. Donc, il euh, y a bien y avoir une annonce en ce sens. Bon, écoutez, Joe, euh, voilà, il va dégager, à mon avis. Et c'est bien une femme qui va prendre le contrôle. Alors, on va essayer de voir par rapport à cette femme-là. L'Empereur, d'accord. Voilà, cette fois, on le retrouve l'Empereur qui est mis de côté, qui est convalescent, qui est souffrant. Bon, donc c'est bien ça, c'est bien la confirmation. Par contre, elle, elle va être déçue. Hein. Oui, il va y avoir des propositions. Ah, il y a quand même l'étoile. Alors, on va regarder. Il y a quand même l'étoile. Alors, attendez, parce que j'ai sorti beaucoup de cartes, parce que là, je vois quand même une déception, mais il y a un soutien. Ok. Ouais, mais c'est un soutien malhonnête. C'est-à-dire qu'elle va effectivement, malgré... Alors, au départ, une déception, il y a quelque chose qui ne va pas marcher, mais il y a quelqu'un qui va venir l'aider, ici, à réaliser ses aspirations. Et finalement, c'est quelqu'un qui est malhonnête. Donc, euh, une espèce de voleur où il y a des gens au pouvoir, encore une fois, qui, qui vont l'aider dans des perturbations, ici, et qui vont euh, certainement faire taire les, les critiques ou ce genre de choses, et qui fait qu'ils euh, vont vraiment asseoir son pouvoir. Bon, voilà ce que je pouvais vous dire. Alors, par contre, je ne sais pas qui c'est, mais c'est bien une femme, hein. Donc voilà, donc Joe, ben il va bien partir et à mon avis, ça va être dans les dates que je vous ai données. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et je vous en prépare une autre tout de suite. À tout à l'heure, au revoir.